Déclaration de député. Again, member for Niagara député de Niagara-Centre. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour parler de mes cométants John Perrissy et Rick Brown qui sont ici aujourd'hui et ils ont survécu dans le, les écoles de formation pour les jeunes et adolescents de l'Ontario. Ils font partie d'une poursuite envers la province. La province n'a pas... Réussi à protéger les, les enfants, ils ont été abusés de façon psychologique et physique et font maintenant partie d'un recours collectif contre la province. Alors que les mérites de, cette, de ce recours demeurent entre les mains du, de, des tribunaux, il est important d'en parler. Lui s'est retrouvé dans une... Monsieur Brown s'est retrouvé dans une de ses écoles parce qu'il a tenu tête à un intimidateur. On lui a tourné le dos. Monsieur le Président, il faut comprendre comment un enfant aurait pu être laissé dans une situation aussi vulnérable sous la tutelle de la province. Il dépend des autres survivants de parler de leur expérience afin que l'on puisse considérer ce qu pu, qu'on aurait pu faire mieux, tout particulièrement lorsque ce gouvernement a mis à la porte l'intervenant provincial pour les jeunes. Nous voulons créer un meilleur avenir pour les enfants de l'Ontario qui sont sous la tutelle de la province. Merci. merci. Député de Simcoe Nord, merci. Plus tôt ce mois-ci, je me suis joint aux résidents de Simcoe Nord pour célébrer le grand gouvernement d'un laboratoire à Penetanguishene. C'était d'une entreprise privée qui fournit des tests laboratoires pour aider à, à diagnostiquer, traiter les maladies. Life Lab dessert des milliers d'Ontariens tous les jours dans ces différents emplacements. Et avant son ouverture de ma circonscription, on devait aller jusqu'à une heure dans les services ECG. Et les résidents de Penetanguishie, le maintenant, ne devront pas aller si loin pour des services diagnostiques. À la cérémonie d'ouverture, nous, nous en avons appris sur les services et produits fournis par Life Lab pour appuyer les fournisseurs de soins de santé. L'une de ces occasions, c'est Save My Spot, qui permet aux gens de réserver une... Euh, une place pour leurs tests et on offre aussi un programme d'aide en autisme qui aide à euh, prélever différents spécimens pour les diagnostics autistes. Nous nous engageons encore à améliorer les services aux patients qui fait en sorte que nous appuyons l'accès à des bons soins à des moments opportuns, qui fait en sorte qu'il est plus facile pour les résidents de Penetangouache et de Simconor d'obtenir des diagnostics. Député de Kiwetining. Merci, M. le Président. La semaine dernière, j'ai déposé mon projet de loi Maintenant, député. Pour, sur la déclaration des droits de autochtones en Ontario, j'aimerais remercier tous mes collègues qui ont appuyé ce projet de loi. J'ai hâte de travailler avec vous sur les prochaines étapes à mettre en place. En tant que chef de file dans cette Chambre, nous devons changer la façon dont on interagit avec les Premières Nations. Nous pouvons travailler ensemble pour une vraie considération. Une mise à jour récente dans la Loi sur le Grand Nord donnera à la communauté la possibilité de fournir aux collectivités un meilleur rôle. Le chef de Dean Morrison a écrit au premier ministre et a demandé à l'Ontario de respecter leurs droits afin de vivre en paix. Il faut abroger les lois qui affectent les lois autochtones. Et j'aimerais rappeler à mes collègues que les Premières Nations ne sont pas un obstacle à la dé au développement des ressources. Tout ce que nous voulons, c'est avoir notre mot à dire dans les décisions importantes qui affectent nos terres. C'est la réalité de, que nous avons et notre détermination provient de la terre. Le développement économique nécessaire dans le Grand Nord doit se produire avec l'approbation de nos peuples. Merci. Député de Perth-Wellington, merci. Pour tous ceux qui visitent Perth-Wellington, savent qu'il y a beaucoup d'hospitalité et de bons aliments. Notre comté est l'hôte de la piste des tartes au beurre, mais aussi les champions de euh, la tarte au beurre. Et grâce à, et à Hélène, nous avons gagné des prix. Elle, elle se présente dans différentes foires et en automne, automne dernier, elle a apporté 7, sa tarte au district 7 et s'est placée première dans, la, comp, dans les sept compétitions. Elle s'est battue contre des recettes à l'échelle de la région et après sa victoire, elle a ensuite été à la compétition provinciale dans la rencontre agricole annuelle, elle a battu différents compétiteurs de la province. J'aimerais féliciter Hélène sur sa bonne réussite goûteuse et la remercier pour le sourire qu'elle met sur les lèvres des jeunes et des vieux. Merci. Déclaration de député, député de Brampton Est. Merci, M. le Président. L'avril, c'est le mois pour permettre aux Sikhs de réfléchir leur concept. Sur leur concept, nous nous battons pour le monde, pour le libérer de l'oppression. Nous sommes tous souverains. C'est aussi un, un mois où les Sikhs réfléchissent et il faut penser cette année à la difficulté d'être auxquels nous avons fait face. On nous a, les médias nous ont nous ont qualifiés de terroristes et d'une menace au Canada. Meninder, une mère de deux enfants, a partagé avec elle comment ce rapport l'a fait produit des émotions chez elle, elle se sentait effrayée, la peur d'un avenir où ses enfants pourraient faire face à de la discrimination et être décrits comme une menace simplement parce qu'ils sont « sick ». Ce rapport a fait en sorte qu'elle se sentait insécure. Nous reconnaissons en avril notre, nos accomplissements, mais aussi les injustices auxquelles nous faisons face et nous continuerons à résister ceux qui essaient de qualifier notre collectivité de terroristes, non seulement parce que ce n'est pas approprié, mais parce que cela menace notre vie. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Déclaration de député, d'Orléans. Merci, M. le Président. Vendredi dernier, j'ai eu le plaisir d'assister au 13e rendez-vous de la francophonie avec le maire d'Ottawa, Jim Watson, pour souligner l'importance de la francophonie et du bilinguisme dans nos communautés et son apport à l'économie locale. Ce fut aussi un moment bien particulier puisqu'on a célébré les 40 ans du mouvement d'implication francophone d'Orléans, le MIFO. C'est un centre qui fournit des services dans les jeunes et à Orléans, Monsieur le Président, et au cœur de Carlsbad Spring. J'ai eu le privilège de le visiter vendredi dernier. Je ne peux pas vous dire à quel point je suis heureuse de, du travail que fait ce, cet organisme afin de nous assurer que les jeunes à risque aient des possibilités et des services par les soins animaux et l'expérience agricole. Youth Not Farm met la théorie en pratique et prend cette, démo, cette tranche de la démographie qui est plus vulnérable afin de pouvoir avoir de l'expérience de travail. Et j'aimerais aussi parler d'un autre événement où je suis allée samedi avec de jeunes francophones. C'était un contact. épelle moi Canada et j'aimerais remercier tous les bénévoles qui ont participé. Moi, Gisèle Lalonde, d'être les autres et à tous les organisateurs et bénévoles, merci pour votre engagement à la francophonie. Merci, Monsieur le Président. Merci Déclaration de député, député d'Aurora Oak Ridge's Richmond Hill. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, la Chambre des commerces de l'Ontario publiera un rapport d'impact sur l'élément de remplacement de Bruce Power qui a été mis en voie pour sa, son élargissement. Nous indiquons que ce projet produira des milliards de dollars dans l'économie ontarienne et canadienne. En stimulant notre industrie manufacturière, en créant des emplois, en améliorant le PIB, des, en produisant des revenus par leurs impôts, la taille de ce projet profitera aussi au développement de la main-d'oeuvre de la province en raison des expériences de travail uniques offertes par ce projet. Bruce Power produit 30 de l'électricité de la province à 30 de moins pour le... Pour l'utilisation de l'électricité résidentielle, on crée aussi 4 milliards de dollars dans l'économie ontarienne lorsque ce projet sera terminé. Les Ontariens auront accès à de l'énergie nucléaire propre et ce pour les 50 prochaines années dans ma circonscription. Différentes entreprises continueront de faire l'expérience de possibilités de croissance pour engager de nouveaux, de nouveaux employés. Je suis fier de faire cette annonce ici à l'Assemblée de démontrer le bon travail des entreprises ontariennes et de la Chambre de commerce de l'Ontario. Bruce Power est l'avantage énergétique de l'Ontario. Député merci. de à merci. Je prends la parole aujourd'hui pour discuter d'une question importante pour les travailleurs et leurs familles. La rémunération des. des la, la compensation plutôt des travailleurs en Ontario, qui est connue sous la CESPAT, était un compromis. Les travailleurs abandonnaient leurs droits et faisaient face ensuite à un système qui les compensait de façon appropriée. Aujourd'hui, ces principes fondateurs. Euh, n'existe plus. Le gouvernement a fait en sorte que les revenus qui sont, qui sont recueillis ne sont plus assez pour payer les commentations. Et donc, maintenant, la CESPAT se retrouve en déficit et essaie de l'éliminer. En 2018, la CESPAT a annoncé qu'ils avaient un surplus de multimilliards de dollars, millions de dollars plutôt, et on a retiré, diminué son budget de 30 Mais au cours des dernières années, on a dû diminuer les compensations de 50 et les euh, envoyer vers des programmes sociaux. On fait aussi, aussi face à une bureaucratie incroyable, alors que les travailleurs blessés voient leurs compensations diminuer. Ce n'est ni juste ni acceptable. Il faut faire mieux. Concentrons-nous sur l'aide que l'on peut fournir aux travailleurs et aux familles. C'est important. Merci. Déclaration de député, député de Durham. À Durham, la région de la province que je représente, des milliers de personnes prennent le transport public d'Oshawa, de Bowmanville, de Curtis et de Sugog pour participer à des activités dans la région du Grand Toronto à chaque jour au cours des six derniers mois. Notre gouvernement fait en sorte qu'il est plus facile pour les navetteurs de Durham de prendre le réseau GO. En septembre, nous avons annoncé la plus grande augmentation du service de ce réseau dans les dix dernières années. Nous avons de plus en plus de places dans les trains pour ceux qui utilisent la ligne Lakeshore-Est et Ouest. Nous avons vu une augmentation de, du nombre d'utilisateurs de 18 C'est Voyage de plus, ce qui fait en sorte que le service entre et New et Union a doublé. Et pour ceux qui essaient de se trouver un stationnement au Chihuahua, go, eh bien, j'ai de bonnes nouvelles. Nous avons annoncé en janvier, en février plutôt, que. Les stationnements de Curtis sont maintenant ouverts. Les services d'autobus à ces nouveaux stationnements fonctionneront au cours des heures de pointe au cours de la semaine avec deux autobus par heure à Curtis et un à Rinson. Ce sont deux, bons, deux bonnes annonces que nous avons fait au cours des derniers mois et j'ai hâte de voir le prolongement du service sur cette ligne étant donné qu'il y a de plus en plus de navetteurs dans notre communauté Est. Merci. Déclaration de député, député de Whitby. Merci, Monsieur le Président. Il est temps de me, que je me vante la ville de Whitby de nouveau et, et leur stratégie bénévole. Cette stratégie est fondée sur plusieurs bénévoles et on se concentre sur la façon dont la région forme et retient ses bénévoles, cette stratégie et notre plan d'action mènera à plus de bénévoles impliqués. Monsieur le Président, Plusieurs villes et villages dépendent de ces bénévoles. Plusieurs programmes et événements ne pourraient être tenus sans ces personnes. J'aimerais remercier John Mitchell et son conseil pour avoir de nouveau présenté ce plan afin que les bénévoles puissent faire le bon travail qu'ils font dans la ville de Whitby. Merci.